Il y a ceux qui réfléchissent peu et bien. Il y en a d'autres qui réfléchissent beaucoup et mal. Et puis il y a ceux aussi qui réfléchissent longtemps et bien. Et puis il y a ceux qui font l'amour.